Pensez mon cœur Méditation guidée pour calmer le chagrin et la tristesse La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille On aimerait pourtant être plus épargné par les épreuves qu'elle nous fait vivre Mais il nous est malheureusement impossible de changer le cours des choses Car nous n'avons aucun contrôle sur notre destinée et sur celle de nos proches Lorsque la tristesse se loge tout au fond de notre cœur, nous pouvons parfois avoir l'impression que la chair laisse la place à la pierre. Nous essayons de nous préserver du chagrin en fermant notre cœur. Toutefois, cela n'est qu'une illusion, car toute notre peine vient se loger ailleurs, faisant d'un ruisseau de larmes un torrent de détresse. Fermer son cœur, le verrouiller, c'est se couper de sa capacité à pardonner, se pardonner, à être en paix et rester en harmonie avec soi-même et avec les autres. En verrouillant son cœur, on se coupe de ses émotions, de ses sensations physiques, on ouvre la porte à l'anxiété, aux peurs, à l'instabilité et... A un sentiment d'insécurité. Prendre soin de son chakra du cœur est donc essentiel pour se sentir équilibré, pour gérer ses peurs et rester dans la bienveillance, envers soi-même avant toute chose, puis envers les autres. Votre cœur est votre maison. Prenez soin de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous fait ressentir. Chérissez ces messages même douloureux, car derrière chacun d'entre eux se cache un besoin profond qui vous permettra d'évoluer et de guérir vos blessures. Avec cette méditation guidée, je vous propose de vous réconforter, de prendre conscience de vos ressources intérieures pour penser votre cœur et trouver la paix. Comme toujours, si vous le souhaitez et si vous êtes en journée, je vous invite à allumer votre bougie, à regarder, observer sa couleur rose, les boutons de rose et de jasmin, à sentir son parfum de rose de géranium. Et si vous m'écoutez en soirée, au moment du coucher, alors visualisez simplement cette étape. Présent, installez-vous confortablement, assis, assise ou allongée. Prenez le temps de trouver votre position pour qu'elle soit agréable sans tension. Prenez une longue inspiration et soufflez en douceur. Relâchez votre corps, relâchez vos muscles, et laissez votre corps se déposer tranquillement sur le support qui vous accueille. Relâchez, relâchez vos muscles. C'est comme si tout votre poids descendait en direction du sol, et que votre corps Décidez de ne faire plus qu'un avec le support qui vous accueille. Et je vais maintenant effectuer un décompte de 1 à 10. Et à 10, vous serez encore plus détendu. Imaginez que vous vous trouvez tout en haut d'un escalier, Peut-être est-il fait de bois ou de pierre, c'est à vous de choisir. 1. Vous descendez ces marches. Et vous sentez votre tête et votre cou se relâcher. 2. Continuez de descendre. Relâchez votre dos, votre buste. Un sentiment de calme s'installe en vous. 3. Vous relâchez vos bras. Vous relâchez vos mains jusqu'au bout des doigts. 4. Continuez de descendre en douceur. Sentez le haut de votre corps qui se relâche. 5 Relâchez votre bassin. Sentez vos muscles fessiers, vos hanches, votre périnée se détend. Et plus votre respiration est calme, plus vous sentez que votre corps se relâche. 6. Vous relâchez les muscles de vos cuisses et vous continuez de descendre cet escalier. 7. Détendez vos genoux. 8. Relâchez vos mollets, vos tibias. C'est comme si vous flottiez à présent. 9. Relâchez vos pieds, de vos talons jusqu'au bout des orteils. 10. Vous êtes arrivé en bas de l'escalier totalement détendu. Prenez conscience de votre corps entièrement relâché. Vous êtes arrivé dans un endroit assez sombre, mais vous décidez d'avancer dans ce paysage, dans cet endroit, que vous trouvez à demi connu, à demi inconnu. Vous voyez à quelques mètres devant vous, comme une entrée, comme une arche, et vous décidez d'y entrer. Vous vous retrouvez à l'intérieur d'une caverne. Ici, tout est terne, tout est sombre. Les parois sont faites de pierres très dures. Vous êtes en cet instant dans votre cœur, quand vous êtes triste ou qu'un profond chagrin vous envahit. Il y fait froid et vous n'avez pas envie de vous y installer. Accueillez simplement cette idée, sans la fuir, car c'est d'elle que part véritablement le chemin de votre apaisement. Observez simplement dans un premier temps ce lieu, sans jugement pour vous-même. Vous pouvez vous rapprocher de ces parois, et remarquez qu'à certains endroits se sont créées des fissures. Ce sont toutes vos blessures, tous vos chagrins qui se gravent dans la pierre, comme des tatouages dans votre cœur. Mais rassurez-vous, il n'y a rien d'irréversible. Je vous propose de réparer ces fissures. Pour cela, imaginez que vous tenez un pot entre vos mains, un très joli pot de couleur dorée. C'est un baume réparateur. Imaginez que vous ouvrez ce pot. Sa couleur rose tendre vous réconforte immédiatement. Son parfum de rose vous apaise. Alors vous décidez de déposer un peu de ce baume sur les fissures de ses parois. Pour cela, vous allez penser à une situation qui vous attriste ou qui vous a attristé, à un chagrin, passé ou présent, laissez venir à vous cette image et ces sensations qui s'en dégagent, accueillez-les simplement. Ce chagrin ou cette tristesse n'est pas dans votre corps en cet instant, mais il se dessine dans une des fissures. Et maintenant, sur une inspiration, prenez une noix de ce baume. Retenez votre souffle quelques secondes en regardant ce chagrin logé profondément dans cette fissure. Puis sur une longue expiration, appliquez le baume, recouvrez la fissure. Retrouvez votre respiration naturelle Sentez comme ce geste de bienveillance envers vous-même Vous réconforte et vous apaise Amplifiez ce réconfort Recommencez une seconde fois Inspirez Vous avez pris ce baume Regardez cette fissure qui a commencé à se refermer et soufflez longuement en étalant ce baume dans cette fissure. C'est très bien. Vous observez que la fissure est fermée à présent. Regardez maintenant à l'intérieur de vous, dans votre poitrine, Sentez l'allègement de votre cœur. Colmatez à présent et définitivement cette fissure pour qu'elle enferme complètement ce chagrin. Inspirez en imaginant prélever du baume de ce pot. Retenez votre souffle, concentrez-vous sur cette fissure fermée. Et à l'expiration, appliquez ce baume comme un ciment très solide qui viendra définitivement enterrer dans cette paroi ce chagrin. Prenez conscience de votre soulagement. Peut-être que la boule qui s'était formée dans votre gorge l'idée de revoir ce chagrin, cet élément a disparu. Bravo, vous venez de penser votre cœur. Prenez conscience que cette ressource existe en vous, et que vous pouvez la cultiver dans votre quotidien. Maintenant que votre cœur est pensé, je vous invite à lui apporter un peu de douceur et de lumière. Pour cela, visualisez la couleur rose, le rose de votre choix et qui vous invite à la tendresse, comme si vous pouviez vous donner à vous-même un énorme câlin. Et vous allez pouvoir déposer ce rose sur toutes les parois de votre cœur caverne, Cela, à mon signal, vous inspirerez lentement par le nez en imaginant que des boules d'énergie rose sont au creux de vos mains et que sur vos expirations, vous enverrez cette énergie rose et lumineuse sur les parois. C'est à vous. Inspirez en visualisant ces boules d'énergie au creux de vos mains. Retenez votre souffle et comme si vous pouviez tendre vos bras vers ces parois, soufflez, expirez par la bouche pour envoyer toute cette énergie rose sur les parois de votre cœur. C'est très bien. Ressentez cette tendresse qui s'installe peu à peu en vous. une seconde fois, inspirez, faites monter l'énergie dans vos mains, retenez votre souffle, expirez, envoyez-la sur les parois de votre cœur, augmentez ce rose, sa lumière, vous ressentez le réconfort s'installer une dernière fois pour ancrer cette image dans votre esprit et dans votre poitrine et pour cela je vais vous inviter à poser vos mains sur votre cœur inspirez faites monter l'énergie retenez votre souffle et expirez par la bouche envoyez toute cette énergie rose dans votre cœur. Le rose à présent tapisse toutes les parois. Cette caverne ne ressemble plus du tout à ce sanctuaire de pierre. Et c'est réconfortant, c'est rassurant. ressentez ces sensations en vous. Enfin, pour réchauffer et adoucir cet endroit, imaginez que des centaines de bougies se sont allumées. Elles recouvrent le sol. Se loge également dans des fissures pour les mettre en lumière, pour que vous puissiez y travailler plus tard. Et ces centaines de bougies vous réchauffent, vous encouragent à vous sentir bien. Peut-être pouvez-vous déposer des objets chers à votre cœur dans cet endroit. Installez-vous comme si vous vouliez habiter définitivement dans votre cœur, prenez le temps, cet endroit est à vous, votre cœur est votre maison. Ça y est, vous êtes installé. Vous sentez comme la paix vous gagne et comme cet endroit, une caverne devenue votre cocon grâce à votre bienveillance, vous rassure. Bravo. Prenez conscience de votre capacité à vous réconforter. Intégrez-la. Vous êtes capable de vous apporter douceur et réconfort au quotidien. Laissez flotter ces sensations agréables dans votre poitrine, dans votre tête. Et pour les ancrer profondément en vous, je vais vous proposer d'inspirer. d'écrire dans votre tête et votre cœur le mot réconfort et de souffler, d'expirer par la bouche en imaginant que vous diffusez ce réconfort dans votre corps. Souvenez-vous qu'à chaque instant, vous pourrez revenir dans cet endroit d'apaisement. Il vous suffira simplement de fermer les yeux, de poser vos mains sur votre cœur et de vous concentrer sur la couleur rose. Il est maintenant temps de reprendre le cours de votre instant présent. Si vous m'écoutez le soir, au moment du coucher, alors vous n'avez rien à faire d'autre que de vous laisser bercer encore un peu par ma voix et de plonger dans un sommeil réparateur. Si vous m'écoutez en journée, alors revenez tranquillement à vous en bougeant d'abord vos pieds puis vos mains, en vous étirant, en baillant peut-être, en prenant une profonde inspiration et en soufflant fortement pour vous dynamiser, pour réveiller votre corps. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir vos yeux,